J'ai décidé d'arrêter la Coupe du Monde, la compétition de manière générale non, je dirais, je pense que j'ai l'esprit euh, compétitif et euh, pour le moment j'ai pas envie de tout arrêter, mais euh, voilà j'ai décidé d'arrêter le circuit de la Coupe du Monde parce que j'ai la, la sensation d'avoir euh, fait ce que, ce que j'avais envie de faire, d'avoir atteint mes objectifs, d'avoir appris beaucoup, aujourd'hui euh, je sens que bah, J'ai envie de faire d'autres choses et euh, vu que je ne suis pas capable de faire, euh, le, de faire les choses à moitié, en fait, euh, bah, f... voilà, ça fait quelques années que je prends un peu du recul, que j'essaie de faire d'autres choses en parallèle, mais c'est n'est pas évident voilà, de faire deux choses, moi ça ne me correspond pas vraiment. Donc euh, aujourd'hui, je sens au fond de moi que c'est le bon moment. J'ai vraiment un sentiment de de satisfaction euh, énorme par rapport à ce que j'ai fait. Je suis je suis vraiment heureuse de tous les moments que j'ai passés sur la Coupe du monde et sur euh, et puis sur toute toute ma carrière euh, jusque-là. Donc euh, je pense qu'il y a même les moments durs, euh, il y a rien à enlever, si je devais le refaire, je referais pareil. Donc euh, c'est pour ça j'ai envie de j'ai envie de rester sur cette euh, sur cette bonne euh, sur cette bonne énergie sur ces, sur euh, quelque chose de beau quelque chose qui euh, voilà, une, une belle image de, de ma carrière et, euh, et aujourd'hui voilà je sens euh, je sens au fond de moi que euh, bah, mon, mon instinct me pousse un peu vers d'autres euh, d'autres horizons j'aime ai, voyager j'aime faire beaucoup beaucoup de choses donc euh, c'est une des choses difficiles dans la compétition pour moi dans le, dans le haut niveau c'est qu'il faut être super concentré et on peut pas s'étaler sur sur d'autres sports ou sur beaucoup de choses il faut quand même être être vraiment vraiment concentré sur ce qu'on fait donc voilà c'est je suis vraiment ravie en fait de la façon dont ça se passe parce que parce que je sens que ça vient du que ça vient du cœur et que et que pour moi c'est quelque chose de, de positif c'est un nouvel élan c'est il y en a beaucoup qui sont quand j'ai quand annoncé ça, il y en a beaucoup qui l'ont pris comme quelque chose de triste, comme quelque chose de... Ah, de un peu brutal. Euh, non, ça fait un moment que j'y réfléchis quand même. Et pour moi, c'est juste un, un nouvel élan. Et tout ce qui, tout ce qui est derrière, euh, c'est que, que du bonheur. Et euh, c'est tout ce que j'avais envie de faire. J'ai la sensation aussi de, de laisser quelque chose derrière moi, d'avoir pu euh, marquer un petit peu... Euh, euh, laisser un peu ma trace dans, dans l'histoire du ski alpinisme, donc c'est ce que je voulais. Et aujourd'hui, euh, voilà, c'est que du, que du positif pour, euh, pour la suite parce que ça va je vais pouvoir me servir de tout ce que j'ai euh, fait. Et, euh, et du coup, bah, ça continue. En fait, ça s'arrête pas vraiment ici, c'est juste euh, une nouvelle étape à moi qui, euh, qui, qui s'ouvre à moi. Quoi. Depuis 2013, en effet, je pense que, bah, que j'ai euh, remporté le, mon, premier, mon premier globe de cristal, donc mon, le premier classement général de la Coupe du Monde. Et puis après, euh, c'est vrai que j'ai réussi à me maintenir euh, bah, au plus haut pendant, pendant, pendant pas mal d'années. Domination, je pense qu'elle est, qu est due bah, dans un premier temps au, au fait que ça a été un choix. Hein. J'ai vraiment euh, consacré 200% de, de ma vie à mon sport, à ma, à ma carrière sportive. Je me suis vraiment investi euh, corps et âme, comme on dit, et euh, j'ai mis beaucoup de choses de côté, ma vie personnelle, ma vie familiale. J'ai fait euh, pas mal de, de concessions pour ça. C'était un objectif, un rêve d'enfant, de, de, je pense, de, de pouvoir vivre de mon sport, de pouvoir être la meilleure dans mon sport. Et, et du coup, voilà, j'ai tout, tout mis pour, pour que ça fonctionne. Donc, je pense que ça, c'est une, voilà, une des clés du, de, de mon succès. Et puis, euh, et puis je pense que cet esprit compétitif, ce, ce côté, cette détermination que j'ai d'aller vraiment jusqu'au bout, de jamais rien lâcher et de d'y de, croire jusqu'au dernier moment, ça, ça m'a valu beaucoup de beaucoup de victoires en fait, mine de rien. Euh on ne l'a peut-être pas vu comme ça de l'extérieur, mais en fait, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de victoires que j'ai remportées quand même sur le, sur le fil et, et un peu au dernier moment, dans la dernière descente. Juste, et, et voilà, c'est un peu ça qui, qui a fait que, que j'ai réussi à, à dominer le circuit, on va dire, pendant, pendant pas mal de temps. Je vis de manière très intense, je pense, j'aime vivre de manière intense et je suis souvent dans l'excès. c'est peut-être pas forcément euh, que du bon, mais euh, en tout cas je suis perfectionniste, j'aime faire les choses bien et euh, voilà donc c'est un peu le mix entre le caractère et entre euh, entre toute l'énergie que j'ai su y mettre, je me suis donné les moyens de pouvoir rentrer euh, en tant que sportive de haut niveau de la défense dans la gendarmerie parce que je pensais que c'était l'idéal pour moi. Donc euh, c'est vrai que j'ai vraiment essayé de bosser euh, sur tous les plans, d'être euh, minutieuse jusqu'au moindre détail et, euh, et de bosser avec les meilleurs, de, de me créer un petit peu ma, mon propre, ma propre équipe. Et donc euh, ça a marché et ça a payé. Mmh. Je pense que bon, bah déjà forcément c'est quelque chose qu'on aime, hein. gagner c'est euh, au niveau euh, adrénaline, au niveau hormonal, au niveau émotionnel, c'est des moments tellement intenses, c'est euh, des moments qui sont courts par rapport à l'investissement mais, mais qu'on aime, euh, je pense qu'on devient un peu addict à ça, hein. c'est euh, des moments qu'on aimerait revivre et revivre donc forcément c'est quelque chose qui, qui motive. Alors. Euh, être leader, être la, la, fille à battre, ouais, pendant plusieurs années, ça a été, ça a été ça, et je pense que, pas forcément quelque chose de facile à gérer pour certaines personnes, mais en fait, euh, enfin, ça peut être compliqué à gérer. Mais euh, moi, je l'ai plutôt pris euh, sous le sous le bon côté. Je pense qu'il, je me, je me disais qu'il valait mieux être dans cette situation-là que, que finalement euh, dans, dans une autre. Donc, j'avais plutôt la bonne la bonne place. Et en fait, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment profité de cette je pense, et profité de cette situation-là, j'ai essayé d'apprécier un maximum ce, cette position parce que c'est, finalement c'est agréable aussi, hein. c'est quelque chose qu'il faut savoir apprécier, je pense que ça ne dure pas toute la vie et, et au final j'ai vraiment essayé de profiter de, de cette situation pour moi me, bah, que, ça me, que ça me rende encore plus forte et de me dire voilà tu es dans cette position-là, c'est pas pour rien et, et profites-en et en gros ça, voilà, j'ai toujours... Et, j'ai toujours essayé d'utiliser ça comme, comme une force et de le prendre plus comme un stress positif que, que quelque chose qui me stressait de manière, ouais, de manière, de manière négative. quoi. toujours essayé de, de promouvoir cette discipline au niveau des, au niveau des femmes et hein, des filles et, euh, et aujourd'hui encore puisqu'on a monté un projet avec Tania Naville, c'est le Women's Chemo Project donc c'est quelque chose qui me touche quand même et c'est vrai que j'ai j'ai toujours été un petit peu... Euh, ça m'a toujours motivée de, de, faire, de parler de cette discipline et d'essayer de motiver les, les filles à, à pratiquer plus parce que j'ai toujours trouvé qu'on était trop peu nombreuses par rapport au potentiel qu'il peut y avoir. Des, des nanas qui, euh, qui ont le, la combativité, qui, ont, qui aiment le ski, qui aiment la montagne et qui, qui ont le goût de l'effort, il y en a. Et donc c'est vrai que ça a toujours été un peu... Euh, un peu, entre guillemets, frustrant de ne pas, euh, pas pouvoir amener plus de filles et de ne pas pouvoir euh, bah, leur faire découvrir cette discipline qui est, euh, qui est magique. Est pas, ouais c'est pas, pas évident, la question, on se l'est posée, reposée, pas évident euh, d'y répondre, mais, euh, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il euh, y, y a encore une différence entre les hommes et les femmes. Il y a des courses encore, euh, notamment... Euh, <rire> notamment à l'étranger, où il y a des grosses grosses différences sur les, les primes, les résultats. Donc euh, j'ai l'impression que ça ne motive pas beaucoup. Hein. Certaines courses, les, les différences sont tellement énormes que euh, bah, les filles n'ont même pas envie d'y aller, parce que c'est un peu triste de voir ça. La suite, j'ai toujours beaucoup d'idées. Hein. J'ai toujours, euh, je pense que... Euh, je... Il y a tellement de choses que j'ai envie de faire, que j'ai envie de découvrir que, que je ne suis pas inquiète là-dessus, je ne vais pas m'ennuyer. Euh, j'ai envie de rester finalement dans le… enfin je dis finalement parce qu'au début j'en étais pas, pas certaine il y a quelques années, mais, euh, mais aujourd'hui j'ai envie de continuer encore quand même sur les skis parce que j'ai envie de faire partager mon expérience, je sens que j'ai appris beaucoup. Et puis euh, on a le projet, donc le Women's Chemo Project avec Tania Naville qui, qui continue, qui, est, euh, qui, est, qui a été lancé cet hiver avec euh, un épisode euh, un, un épisode zéro au Japon qui a déjà été fait l'automne dernier, qui était pour lancer le projet. L'épisode euh, numéro 1 en Islande et puis le numéro 2 en Grèce ont été tournés cet hiver. Donc le projet est déjà bien lancé. L'idée c'est plus, euh, plus en termes de communication, de faire une, une série télé en fait. Qui, euh, bah, qui vise, voilà, à promouvoir le, le ski au féminin et qui, euh, en fait, le le, le but, c'est d'aller à la rencontre de, de filles qui font du ski, euh, du ski de randonnée, du ski alpinisme, sous quelle que soit la quelle que soit la, la manière finalement, dans des lieux un petit peu atypiques, des lieux qui sont qui sont inspirants, motivants, et chacune d'elles ont une histoire une histoire particulière qui j'espère bah, don, donnera envie à, à d'autres filles de, de pratiquer et puis de se, de se joindre à nous. Donc ça c'est ça c'est c'est un beau projet aussi qui, qui me tient à cœur. Et puis, euh, bon, bah, pour rester un peu dans la compétition et l'été, euh, j'ai pas mal d'ambitions au niveau du, du VTT, du cyclisme. Donc, euh, je vais quand même continuer la compétition euh, sur, le, sur le vélo. Et également l'hiver quand même, parce que comme je disais, je... Il y a quelques courses que j'ai encore envie de faire que je n'ai pas pu faire parce que malheureusement on ne peut pas tout faire. Et quand on, a, quand on fait le circuit de la Coupe du Monde, le calendrier est déjà bien rempli. Donc là, le but c'est de pouvoir aller sur certaines, certaines courses qu'on qu ne peut pas faire habituellement mais qui sont, qui sont à faire, je pense. Donc euh, voilà, je pense qu'on aura l'occasion de, de se recroiser.